C'est amis, c'est Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des médiums. Radium, Death, Ta, Lech, K, Magma, Swap, Accent G, Génération Terre, création du monde. C'est la première fois que je fais une vidéo mais euh, sur euh, le jeu que je marche pas les trucs c'est aussi sur genre que. Et non dis, mais j'ai un peu ce que moi je suis. Voilà donc. Oh, ouais. Voilà. Oui, non, non, non, un non, non, non, non, non, Donc non, un non, qui non, non, non, C'est alors non, non, non, non, peu non, non, non, non, non, il non, un non, non, non, je veux dire un peu sec non, euh... ouais, ouais. ah, c'est ah,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 pas euh, oh ja, ouais, c'est terrible terrible on va toucher les faire je pense que ouais c'est la même chose de terre c'est terre c'est une voyage de mais on voit bien que rien n'est bien fait oh, par rapport bah les la terre et tout ça c'est euh, à l'éthique c'est oh, un cinquième hein, en fait. Hein. comme, euh... oh, comme euh... pas pour parler ici. pas bien. Tout bon. C'est Bon, on reste pas trop longtemps parce que... Euh, voilà, quoi Donc, et là, on va aller dans une nouvelle fois. Ouais, je ne reviens pas parce que la mise à jour, je ne sais pas. Je vais sortir ce matin-là. Donc voilà, c'est plus tard à 8h du matin, et vu qu'elle se vient de sortir maintenant, autant que je le fasse je peux, Donc euh, voilà, donc la grotte elle est juste là. Ah, ah la grotte elle est juste là, c'est 30 minutes. On y va. Voilà. Donc c'est bon qu'on les cavernes et tout ça. De... De... De... De... Euh, ça c'est... Après c'est que j'ai un petit effet sur un nage Et voilà Un petit nage En enfin, même temps, on va voir la vie. Et donc, voilà On a envoyé le noir couper dans, dans les grottes faits là. Aussi, voilà. Bon, voilà. Pas du chiant, fais... Oh putain, ça je te l'avais vu pour l'instant Oh on un zombie sur une les... non, ils sont souvent sur les poules. Mais là, non, ils sont oh, ouais oh, après oui, c'est des machins en retour. Ouais, oh, ce sont des gens oh, qui comment ça descend les Ouais, oh, là, il y a des blocs. Ouais, oh, c'est des grosses. Oh, c'est pas le oh, nouveau de la Banque de Je vais vraiment vous ça. Euh, pour 19, mais c'est... Il Euh... Partie 2 Donc ça pose. Voilà Donc tu les rose comme ça dans la pointe 8 Alors, Il y a deux nouveaux biomes, il n'y en a pas trois C'est vrai Mais je vais juste vous montrer ça C'est vraiment bon, <rire> wow. cool Ça c'est des Ah ouais Ardoise des abîmes Ah ouais ah, Ardoise des abîmes Ok Là, on a un petit creeper oh il y a que des coffres <rire> on a d'accord. un bon faire ici ouais, ouais. c'est quoi ça voilà bon ça ça a été euh, pas la dernière du tour on dirait des pièces on dirait des pièces dans ces deux coffres bon voilà on va pas s'interroger plus, euh, plus longtemps ici on va aller sur euh, la dernière, dernière truc. Bon, j'imagine que vous la voyez déjà là. Hein, Au nouveau biome. Voilà. On va en voir le nouveau biome. C'est bien, je vais aller dedans. Ouais. Bon. Ah, ce serait une petite vidéo. Bon. Pas plus longue. Quoi, non, je ouais. n'en des ressources, hein enfin, Un peu long mmh. ouais. Voilà, non, non, dans, dans forêt et non, non, non, non, il y a un nouveau bois. non, non, non, non, non, la non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, là-bas. oh ouais non, non, non, grenouille non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ainsi ah si racine de, de la feuille non non pas ça se pas, une non beau, le... non ça, non non non non non non non non non non non un nouveau bois devant nous. C'est un... Oh, le tronc est beau Ouais Un pont de bel étui vieux. Ah ça fait des planches rouges Ah, ça fait des planches rouges. Bon, ça sert à faire des épisodes, hein. Mais ça fait des planches rouges, là. Ah, ouais Ah, ouais Ah, ouais Oh, c'est pas dégoldaire on oh, voit le là <rire> En on sur, euh, sur le oh, attends, j'ai euh, c'est pas une série hein. Et c'est ça qu'on voyait en arrière, plan de vaincre Ouais, il y a des nouvelles soyottes Des nouvelles ça, ça a rien à voir avec les racines verra, l'air de l'air de Non il l'air de de c'est plus C'est Ah est-ce qu'on prend du dégât sur la bûche Ah mais on en prend moins J'ai l'impression qu'on en prend moins sur la bûche. Bah voilà, on a vu les trois oh, biomes. Enfin les deux biomes bio bio et... de mais... L'autre biome c'était juste un bonus, voilà. <rire> Ah, C'est juste mm -hmm. Et voilà.